Si tu décides d'être une victime et de ne pas croire en toi, de laisser les gens se moquer de tes rêves et d'avoir une vision médiocre de ta vie, ça va se refléter sur ta personne. Avec une mentalité de perdant, on devient perdant. Donation Shira est un dénicheur d'opportunités et investisseur numérique depuis 2018.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 Alors si tu souhaites faire partie de cette aventure, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour rester connecté à chacune de ces publications. Quand je suis venue en Amérique, j'avais vraiment envie de réussir en cinéma. C'était un rêve énorme. Et pour moi, arriver à être acteur, parce que tu sais, quand on te dit quand tu es petit, quand il y a des gens de ta famille qui te disent fais ceci, tu ne peux pas aller plus haut que ça, ou fais pas ça, ou fais pas ceci, parce que ça c'est pas bien pour toi. Et tu suis les, les règles de la vie. Les gens aiment bien suivre parce qu'ils doivent suivre puisqu'on perdu. J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas ce dont elle est capable. Elle a toutes les qualités d'un héros. Mais une petite voix en elle lui confirme le contraire. Abandonne. C'est trop dur. Tu n'y arriveras pas. Ces en train des doutes. Ces doutes s'entraînent à en une histoire que la personne finit par croire. L'histoire crée l'excuse parfaite pour abandonner. Pourtant au fond d'elle, Quelque chose lui dit que tout ça c'est faux. Au fond d'elle, une femme lui dit que tous ses rêves sont encore possibles. Cette histoire c'est la tienne, cette histoire c'est toi, c'est moi, c'est en fait chacun d'entre nous. C'est en fait cette flamme qui nous demande de vivre ce qui nous inspire. Il y a deux ans, j'ai pris la décision de changer ma vie. De devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Il y a deux ans, j'ai pris cette décision. Et aujourd'hui, j'ai entamé un parcours. Un parcours qui n'est certes pas facile. Mais je sais que le chemin ne sera pas facile. Un jour, je suis tombé sur une vidéo. J'ai vu un homme vivre ce qu'il inspire. Et j'ai réalisé que tout ça devait changer. J'en ai eu marre d'abandonner. Marre de ne pas oser, j'ai pris une décision, celle de m'honorer, de tout donner pour vivre la vie qui m'inspire. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et que tu as laissé tomber Je sais que parfois les choses ne se passent pas exactement comme on le désire. Certains abandonnent et finissent par grignoter, encore et encore. Mais ce n'est pas de cette nourriture dont ils ont besoin. Ils ont besoin de vivre la vie qui les inspire. Peut-être que tu te dis, oui mais... Je suis fatigué. J'ai déjà essayé. J'en suis pas capable. C'est des conneries ça, des conneries que la peur te murmure. Et tu oses y croire Combien de temps vas-tu encore laisser la place à cette voix qui te limite De quelle catégorie fais-tu partie De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur Ou ceux qui écoutent cette deuxième voix qui murmure tu peux y arriver. Donne tout et tu seras fier de toi. Je sais qu'il existe une partie de toi qui sait qu'elle peut accomplir plus être plus donner plus tu sais il existe deux catégories de personnes ceux qui pensent que réussir est une question de chance de prédisposition, et ceux qui savent que réussir c'est continuer malgré l'adversité et les difficultés si tu n'as pas la vie que tu veux il ne s'agit pas de s'en vouloir il s'agit de se prendre soi même en main de mettre les doutes de côté et de se mettre soi même en route ce qui t'inspire, de faire des erreurs, apprendre, recommencer. C'est fini de laisser la peur te dicter son avis, fini de critiquer, fini d'avoir peur de croire que tu n'es pas capable. Tu es capable, tu as du potentiel, tu as des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais ce qu'on en fait. Les gens ont l'habitude de dire, c'est dur, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Oui, c'est dur. C'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. Dur de s'abandonner. Pourquoi certaines personnes attendent une maladie, un événement douloureux, pour commencer à miser sur eux-mêmes, pour décider de tout donner? Imagine cette version de toi en train de vivre ce qui est important pour toi. Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture. On s'en fout de ça. Le rêve de la petite fille, du petit garçon à l'intérieur de toi, à toi maintenant, de le transformer en réalité. En agissant, ose partir faire ce voyage, ose émettre ce coup de fil, ose enfin dire à tes proches à quel point ils sont importants pour toi, et s'il le faut, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber, et relève-toi, avance, donne tout, c'est ça s'entraîner pour réussir, prends la décision maintenant de tout donner, se sentir mal c'est une décision, ne rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Ne pas agir aujourd'hui pour tes rêves, c'est une décision. Tout le monde peut se sentir bien quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand tout marche. Le héros décide que quoi qu'il arrive, il avance. Quoi qu'il arrive, il se relève. Quoi qu'il arrive, il donne tout. Peu importe les obstacles, continue, relève-toi, persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler ce héros en toi. Il y a un lion, une lionne, quelqu'un prêt à se dépasser, quelqu'un prêt à vivre. Enfin la vie qui inspire Quand tu es frustré, que c'est dur et que tu es fatigué et finis par te relever, c'est là que l'histoire du héros commence, c'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es à la hauteur, bien sûr que tu es capable, bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir ce feu en toi, toute cette force, ce courage et rappelle-toi où tu pars. De quoi t'as peur Quand tu te critique, que tu échoues et alors deviens ce héros qui se dit peu importe les peurs, les critiques, je donnerai tout. Peu importe les peurs, les échecs, je donnerai tout. Peu importe le temps que ça prendra, je donnerai tout. Alors tu te dis peut-être, oui ça m'inspire. Je réfléchirai demain. Mais demain il y aura quoi Il n'y aura rien. Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant. C'est aujourd'hui. C'est ton jour. Aujourd'hui. La vie se joue maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui pour être fier de toi ce soir Derrière chaque peur que l'on traverse, il y a le nouveau nous, fier de lui, inspirant. Tu sais, deux ans après m'être lancé dans ce monde de l'investissement, où j'ai voulu réaliser pleinement mon potentiel, je réalise que je deviens une nouvelle personne. J'apprends de nouvelles choses, je rencontre de nouvelles personnes. Ma vie change. Et c'est bien plus que ce que j'imaginais possible. Et je sais que ce n'est que le début. Et c'est ce changement-là que je veux qu'il y ait aussi dans ta vie. C'est cette vision différente des choses que je veux partager avec toi. Et c'est possible pour toi aussi. Aucun ami, aucun parent, aucun prof, aucun coach ne peut transformer ta vie à ta place. Mets tes chaussures, va courir. Fais cet appel téléphonique qui te fait peur. Fais ce premier pas que tu as trop reporté. À partir du moment où tous les jours tu avances, c'est une évidence que tu vas réussir. Et si c'est toujours pas assez pour toi, alors fais-le pour la personne à qui tu tiens le plus. Fais-le pour tes enfants, ton frère, ta soeur. Ta mère, fais-le coup cet enfant en toi qui avait des rêves. Quand le pourquoi est suffisamment fort et qu'il est plus grand que la peur, alors on trouve l'énergie pour le comment. Prends cette décision. Oui, je veux vivre la vie que je mérite. Oui, je suis prêt à m'honorer. Oui, je suis prêt à tout donner. À tout donner. Maintenant. Maintenant.